Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samidji et je veux impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors aujourd'hui, comme promis, je suis venue pour faire la deuxième partie de comment booster son estime de soi. Alors si vous avez déjà oublié les cinq premières astuces que je vous ai données, on va faire un récapitulatif.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 Alors, si on veut continuer dans cette même lancée, mon sixième point pour booster ton estime de soi, c'est apprendre à dire non et à apprendre à t'exprimer. Quand tu te connais, alors tu sais déjà c'est quoi tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes valeurs, tout ça et tout ça. Alors, pendant les conversations, ça te permet d'être capable de dire... « Non, je ne pense pas ça. Non, je pense ça. Non, voici comment je me sens. Voici ce que je veux. Voici. » Mais si tu es une personne qui sait juste dire « Oui, oui, oui. Oh, tu as raison. On va aller avec ce que tu dis. On va faire. » C'est toujours l'autre personne, ce n'est jamais toi. Alors, tu n'as pas une bonne estime de soi. Si tu es le genre de personne que, quand on pose des questions, ta réponse est toujours « Je ne sais pas. » Ou bien, tu sais seulement dire « Oui, ok, il n'y a pas de problème. » Tu ne, mets, tu ne fournis aucun effort, tu ne t'exprimes pas, tu ne fais rien. C'est comme si tu laissais les autres personnes te guider, tu laissais les autres personnes choisir à ta place, tu laissais les autres personnes définir c'est quoi tes envies, tes goûts, ton avenir, ta, ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas une estime de soi qui est assez forte, tu n'as pas une estime de soi qui est grande, tu ne t'apprécies pas en tant que personne et tu ne juges pas ton opinion ou ta voix d'être puissante. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Dans cette vie, on est supposé avoir des idées, on est supposé avoir des pensées ou une manière de fonctionner, une manière de faire. Alors si dans nos choix, dans nos conversations, dans nos propos, on n'arrive pas à mettre le point sur la table, à se prononcer, à dire ce qu'on a dans le cœur, alors, on n'a pas une bonne estime de soi. Alors, si tu es ce genre de personne, qu'on pose une question, tu, tu dis, ah oh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, tu as raison, oui, avec une nonchalance, avec une, une certaine un je m'en fautisme ou bien je, je, je ne veux pas savoir, ce n'est pas une bonne chose. Dans cette vie, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de se prononcer. Il faut être capable de dire ce qu'on a dans le cœur. Donc, si tu veux booster ton estime de soi, arrête un peu d'avoir peur de dire non. Arrête un peu de croire que quand tu vas dire non, les gens vont te fuir ou bien les gens ne vont plus te parler ou les gens vont faire ceci, vont, vont faire cela. Si des personnes ne sont pas capables de te donner l'opportunité de t'exprimer, de de dire ce que tu as sur le cœur. Alors, ce ne sont même pas les bonnes personnes qui, qui sont supposées être avec toi. Les bonnes personnes voudraient entendre aussi ce que tu as à dire. Les bonnes personnes voudraient savoir quelles sont tes pensées. Donc, si tu veux booster ton estime de soi, apprends à dire non. Mon septième point va être, si tu veux booster ton estime de soi, apprends à recevoir des compliments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à se dénigrer nous-mêmes. Tu vas peut-être sortir beau, bien habillé et quelqu'un va te dire, oh j'aime ta chemise. Mais ta première réaction va être, ah la vieille chemise, si. elle n'est même pas belle. Hein. Oh j'aime tes chaussures, ah mes chaussures si regarde, il y a même un trou là-bas, C'est pas si beau que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce que quand quelqu'un nous dit « Oh, tes cheveux sont beaux. Oh, tu es belle. Oh, j'aime ton habit. J'aime ceci. » Nous qui recevons ce compliment-là, on a tendance à chercher les moindres failles, les moindres imperfections. Comme quoi, on ne croit pas en nous. Comme quoi, on ne croit pas en notre valeur. On ne croit pas en ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut qu'on apprenne. À dire oh oui merci même si ce n'est pas beau même si je sais pas ce n'est pas parfait dit d'abord oui merci ne répond pas un compliment en disant ah non je, je viens d'acheter ça ou bien j'ai ça depuis cinq ans ou bien ah c'est même pas si vous mes cheveux si ça fait dix ans que je, je, je fais que ça pousse et regarde c'est même pas assez long et écoute même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas super beau, même si ce n'est pas, si on te donne un compliment, dis d'abord merci, accepte. Et même si dans ta tête c'était que non, ce n'est pas beau, mais reprogramme. Si quelqu'un le trouve beau, accepte-le. Tu n'es pas obligé de te dénigrer, tu n'es pas obligé de dénigrer la chose. C'est correct. Apprenons à accepter des compliments. Apprenons à ne pas nous dénigrer ou à, à chercher des failles, des imperfections dans tout ce qui se trouve autour de nous. C'est important aussi que les gens nous boostent. Et les gens nous boostent en faisant quoi En nous donnant des compliments, en appréciant tout ce que nous faisons. Alors, quand ces personnes le font, dis oui, merci, souris et avance. Mon huitième point est ceci. Si tu veux booster ton estime de soi, apprends à savoir que tu n'es pas parfait, la vie n'est pas parfaite, la vie va parfois être injuste et souvent... Tu vas tomber, mais l'important, c'est de te relever. J'ai l'impression qu'on cherche tellement la perfection qu'on en devient fou. Quand quelque chose n'est pas parfait, on se dit, non, on n'a pas réussi. On se dit, ah non, je ne suis pas bien. On se dit, oh non, j'ai encore échoué. Oh non, ce n'est pas parfait. Oh non, ce n'est pas comme si, ce n'est pas comme ça. Alors que nous-mêmes, chaque jour on apprend, chaque jour on devient meilleur, chaque jour on change, on s'améliore. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche tellement cette perfection à en, tuer en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne prend même pas le temps d'apprécier notre marche? On, a, on, a, on ne prend pas le temps d'apprécier notre parcours. On regarde nos erreurs et on se lamente. On regarde le futur et on est anxieux. On se dit, et hey, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain Est-ce que je vais réussir Est-ce que, est-ce que, est-ce que On met tellement de pression sur nous-mêmes à en devenir faux, à en devenir bête et à ne plus croire en nos capacités. La vie est un parcours. La vie, il y aura des défauts, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais c'est à toi de toujours regarder le bon côté de la chose. C'est à toi de te motiver et à voir les leçons. Et comment est-ce que tu vas grandir Oui, tu es sorti d'une relation difficile, mais qu'est-ce que cette relation t'a appris Oui, tu as perdu ton travail, mais comment est-ce que tu vas faire pour te relever Est-ce que tu vas rester à pleurer sur ton sort Est-ce que tu vas rester à, à, à te lamenter sur ton sort À croire que non toi, est fini pour toi on a besoin de se motiver nous-mêmes. Et comment le faire De savoir que ces challenges-là, ces difficultés-là font partie de la vie. Et l'important, c'est de se relever et d'avancer. Donc, arrête de te plaindre de ton sort. Arrête de critiquer tout mouvement, toute erreur, toute chose que tu fais. Apprends à juste se relaxer. Tu mérites aussi de juste t'asseoir et dire à ton juste aujourd'hui, je vais me reposer. Parce que souvent, on a tendance à se tuer pour, pour, les, pour le travail qu'on fait, pour des relations. Et puis, dès qu'on perd même ce travail, le lendemain, on est remplacé. Souvent, on est juste un homme. Souvent, on est juste, je ne sais pas, une, une autre personne qui passe comme ça. Mais d'abord, toi, en tant que personne, valorise toi. Mais sache que la vie, elle n'est pas parfaite. Et quand tu traverses toutes ces choses-là, l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'aller de l'avant. Mon neuvième point, c'est si tu veux te booster, apprends à donner. Honnêtement, j'ai appris dans la vie que il y a vraiment un bonheur qui vient quand tu donnes. Souvent, c'est juste en voyant l'expression de la personne. Et souvent, ce n'est pas donner ce qui est matériel. Mais juste le fait de donner de ton temps, de tes conseils, de ton amour, de, de ta patience et toutes ces choses. Quand tu as un ami qui est en difficulté et tu donnes du temps, tu t'assois pour écouter cette personne. Et tu vois que ta présence seule change la mine de quelqu'un. Ta présence seule change le comportement de quelqu'un. Ça te fait chaud au cœur ça te booste, tu veux être meilleur, tu veux, je ne sais pas, vraiment accomplir encore plus de choses. Donc donner, c'est un acte vraiment gratifiant. Et surtout quand tu le fais sans vraiment attendre quelque chose en retour, tu donnes parce que tu sais que cette personne en a besoin, tu sais que c'est quelque chose que l'autre personne en a plus besoin même que toi. Tu donnes parce que ça fait plaisir à cette personne, ça aide à cette personne. Donc si on a l'opportunité de donner, donne. Que ce soit un habit, que ce soit à manger, que ce soit du temps, que ce soit de l'amour. Si tu es capable de donner, quel qu'il en soit. Si tu es capable de juste donner quelque chose aussi minime que tu penses qu'il soit, donne. Parce que ce sentiment de voir le sourire sur la face de cette personne, le sentiment d'entendre de, merci, le sentiment de, de voir cette personne juste te regarder même souvent avec des larmes aux yeux, ça fait chaud au cœur, ça te motive en tant que personne, ça te donne cette envie d'aller de l'avant et de faire du bien. Donc si tu peux donner, si tu peux faire du bien, fais-le et continue avec ta vie. Mon dixième et dernier point, si tu veux te booster, profite de la vie, fais ce que tu aimes. Je sais que on va souvent nous mettre dans des cases et dire que non, oublie tout ce qui te fait plaisir, concentre-toi sur ce qui va te donner de l'argent, ce qui va t'avancer dans ta carrière, ce qui va, ce qui va te booster, te booster, te mettre peut-être sur une plateforme plus grande, etc., etc. Mais souvent la vie, les choses qui nous rendent heureux, les choses qui nous boostent réellement, ce sont peut-être la famille, nos amis, nos partenaires, nos enfants. Ce sont ces choses-là qui nous boostent vraiment. Ce sont ces choses-là qui nous rendent meilleurs. Donc, si tu peux profiter de la vie, juste un tout petit peu, profite en Ne te tracasse pas de tout ce qui se passe autour de toi. Soit avec les gens qui t'aiment, soit avec les personnes qui t'apprécient. Fais ce qui te rend heureux, ce qui nourrit ton âme. Fais ces choses-là. Et quand tu te sens bien, tu es capable de te booster, d'aller de l'avant et de faire des choses extraordinaires. Donc la vie, ce n'est pas juste être sérieux tout le temps. Profite de la vie. Ris autant que tu veux. Mange comme tu veux. Sors et joue. Souvent, on oublie même que nos plus beaux moments, nos plus beaux souvenirs étaient quand on était des enfants. Pourquoi Parce qu'à cette période, oui, peut-être on n'avait rien à se soucier. Mais au moins, on profitait vraiment réellement de la vie. On jouait dans la pluie, dans la boue. Tout et rien nous rendait heureux. Et c'est un peu ça la vie. Oui, on grandit, oui, on a des responsabilités. Mais souvent, ces responsabilités là ne sont pas tout. Si on doit seulement être carré, strict, sérieux, on va mourir jeune, on va mourir d'AVC, d'arrêt cardiaque, je ne sais pas. Alors, profite de la vie, profite des petites choses, ces petites attentions, ces petites choses qui te font... Qui te, font, qui te font plaisir, qui te rendent heureux. C'est ça qui va vraiment te booster dans la vie. C'est ça qui va vraiment te booster à être la meilleure personne que tu dois devenir. J'espère que ces messages, ces astuces, ces habitudes vont t'aider. Ces habitudes vont t'aider en tant que personne. Ils vont t'aider à booster ton estime de soi. On a tous du potentiel. On a tous quelque chose à donner, à offrir. Alors c'est à nous d'abord de croire en soi-même. C'est à nous de croire en notre, en notre potentiel, en notre, nos capacités et en tout ce qu'on veut en, entreprendre. Parce que si nous, on ne croit pas en nous, quelqu'un aurait, aurait beau croire en toi, mais si toi-même tu ne crois pas en toi-même, c'est peine perdue. Donc oui, les autres sont là pour te booster, ton environnement est là pour te booster, mais toi aussi, fais le plus d'efforts pour que même si ces gens-là et tous ces éléments ne sont pas là, tu as toi. J'espère que ce message vous a aidé. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Merci de me suivre. Merci de m'avoir écouté Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce. Laissez les commentaires. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je dis toujours, merci, merci. Et on se revoit dimanche prochain pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye.